Bonjour à tous, euh, voilà, nous sommes en direct pour un événement euh, autour de PostgreSQL euh, et je vais vous parler, euh, euh, nous allons vous parler pendant quelques minutes de notre expérience de PostgreSQL Air France-KLM et où, où nous en sommes et, et, et la suite euh, du, du projet. Euh, rapidement, j donc je vais vous parler trois minutes en introduction de ce que nous faisons et, euh, et la démarche PostgreSQL, je passerai le, la suite à Stéphane tachoir qui est mon, mon, mon DBA senior dans l'équipe, euh, qui parlera plus en détail de l'implémentation de PostgreSQL chez nous, à Air France KLM, et, euh, et on fera un petit zoom sur les, notre expérience de migration avec Caroline de Vasson, qui, qui travaille dans l'équipe de support développement euh, chez nous. Et je reviendrai à la fin pour quelques messages. Voilà, donc qui sommes-nous Vous voyez là, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou sur nos le perso si vous avez des questions précises. Euh, globalement, moi, je suis responsable d'une équipe d'engineering euh, à la production Air France-KLM, avec une équipe Air France-KLM. Stéphane Tachoir euh, m'accompagne et mon expert DBA. Et Caroline est dans l'équipe support développement. Rapidement, très très rapidement, l'informatique Air France-KLM, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Euh, C'est une organisation groupe, euh, donc euh, mon équipe est, est à la fois Air France et KLM, euh, avec une séparation de la partie développement, de la partie opération, de la partie système distribué et de la partie CI Office. Notre implémentation est aujourd'hui sur C-Data Center. Euh, nous faisons un peu de cloud, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais nous sommes massivement sur de l'informatique privée. C-Data Center est parti sur trois zones géographiques, euh, que je ne cite pas ici, mais qui bon, sont a priori connues, euh, sur Internet. Les technologies principales sont diverses et variées. On a évidemment une informatique très ancienne, hein, donc on, a, on traîne encore un petit peu de mainframe, mais on fait énormément, nous en l'occurrence, sur les databases, Principalement du Linux, du Windows, ce n'est pas dans mon périmètre, mais on fait du Windows avec SQL Server, euh, beaucoup de virtualisation avec VMware, hyper-V dans le monde Windows, euh, du SAP, de l'Oracle, du PostgreSQL, du MySQL, du DB2, du Teradata, de la Double, du MongoDB, récemment du Redis, voilà, euh, donc des technos euh, diverses et variées. Côté, côté chiffres, nous avons à peu près 2700 serveurs physiques, 15 000 VM. Euh, côté DB, autour de 350 serveurs physiques Air France KLM et autour de 3300 VM, dont le gros est sur Postgre et euh, MongoDB aujourd'hui, côté database. Et nous démarrons l'implémentation virtuelle sur Oracle aussi. Et on a autour de 8 pétats de données. Là, ce n'est pas uniquement les databases, c'est sur l'ensemble le, des technologies, autour des, des technologies SAN, VSAN ou euh, HCI dans le monde Windows. Un zoom sur PostgreSQL Air France, c'est une stratégie qu'on a démarrée il y a plusieurs années, je reviens après depuis quand, euh, pour réduire l'empreinte et la croissance euh, autour d'Oracle et donc d'essayer de, de réduire nos coûts autour d'Oracle, euh, comme le font la, la plupart des entreprises euh, Donc sur le, sur le monde SQL. Euh, c'est notre base de données relationnelle par défaut depuis 2016-2017, euh, pour ce qu'on appelle les SLA normaux, les SLA normaux, Donc les SLA c'est les... Service level agreement chez nous, donc, on a trois niveaux, hein, normal, sensible et critique. Le SLA dépendant en fait, de l'impact sur le business critique. Le business critique chez nous étant le, les vols qui ne peuvent pas être opérés, la sécurité de nos vols et euh, les ventes de nos billets d'avion. Euh, et c'est une stack full open source avec un support d'alibo sur lequel reviendra Stéphane un peu plus tard. Voilà, vous pouvez voir ici la, la courbe de croissance qui montre qu'on est en, en, en croissance permanente. Euh, et, et qui s'explique euh, qui, qui par le succès de la solution PostgreSQL chez nous. Les grandes étapes du projet d'adoption, je reviens rapidement sur l'histoire. En 2006, en fait, on, a, on a eu une euh, première approche open source à Air France, à Air France euh, au départ, hein, autour de MySQL. L'idée était déjà donc, de, de penser à, à, à réduire la, la, la croissance d'Oracle et, et le coût autour d'Oracle. Voilà. On, on était parti sur MySQL, mais évidemment il y a eu des événements historiques hein, qui ont fait que Sun a racheté MySQL, mais surtout Oracle a racheté Sun. Nous un, petit peu, un petit peu freiné dans notre, dans notre, dans notre démarche. Voilà. Euh, du, du coup, depuis 2013-2014, on a, a d'abord initié une démarche commune, euh, une démarche Air France Only, euh, autour de PostgreSQL comme alternative à On a ensuite démarré rapidement, en 2015, les, les premières implémentations de, de PostgreSQL Air France autour de job scheduler et de Kappa for IT. Job Scheduler, donc le scheduler open source, hein, en alternative à des solutions. Autour donc de JobScheduler, donc la solution alternative à chez nous à TWS ou à Control M en tant, en, en tant que scheduler, et Kappa for IT qui est notre outil de monitoring de performance de l'ensemble de nos plateformes. Euh, 2016, on a le programme LCMGRM chez nous qui concerne Oracle WebSphere et Linux vers des migrations euh, Oracle Tomcat Linux aussi, sur lequel on a démarré les premières migrations autour de PostgreSQL euh, et qui se continuent. Voilà. 2017, les premiers go live euh, chez KLM, donc la démarche Air France KLM qui a, qui a, qui a été initiée. Avec, euh, avec un, un ensemble donc, de choix de, de, communs et surtout euh, une implémentation commune et surtout euh, le fait que la solution Postgre devienne euh, par défaut la solution pour les bases de données euh, relationnelles à, à Air France puis à KLM. Depuis 2018, bon ben on, a, on suit les versions de PostgreSQL, PostgreSQL 10, PostgreSQL 11, PostgreSQL 12, bientôt PostgreSQL 13. Euh, on a retenu le choix d'un outil de monitoring de performance donc qui s'appuie maintenant sur Data Sentinel, un produit français, sur euh, lequel nous sommes très satisfaits. On est en support d'Alibo depuis plusieurs années maintenant, en support et en accompagnement. Euh, et on est en train de travailler sur unité basée sur de la réplication ou de la conteneurisation euh, et tout ça, c'est des études qu'on a en cours et sur lesquelles Stéphane reviendra peut-être un peu plus tard. Je vais passer la main maintenant à Stéphane euh, qui va vous donner un peu plus de détails. Alors, je... Donc, euh, quand Patrick vous parle de PostgreSQL Air France, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, déjà plein de scripts bash. Ça veut dire quelques pages PHP. Des exécutables et des packages en fait des rpm euh, construits par nos soins parce qu'on ne peut pas installer les choses euh, par défaut mais pas d'exécutable d'ambine on, on touche pas libre on touche bref donc on compile nous-mêmes et ça nous permet de maîtriser ce qu'on livre les versions les outils les extensions on offre un, un audit et des logs de toutes les actions administratives dans un référentiel maison, qui est aussi notre CMDB. Euh, de l'alerting euh, avec Centréon, qui alerte directement le premier niveau, qui est disponible 24H7, 24 pour, pour régler tous les problèmes. On offre des sauvegardes qui sont vérifiées, Point in time et, et vérifier, j'insiste. Une administration possible par un PGAdmin 4 installé en serveur. Data Sentinel, Patrick, on a parlé pour le monitoring des performances. On s'appuie pour une haute dispo sur VMware. La réplication et les machins sont très haute dispo. Le provisioning euh, se fait par un portail euh, maison qui a été développé sur HPSA. Et on offre aussi les migrations euh, Oracle avec Oracle ou PG. Patrick Non, c'est bon. Euh, Des scripts parce qu'on avait besoin de fiabiliser les procédures, d'être sûr que rien n'était oublié, euh, et puis décomplexifier certaines pro procédures en n'ayant plus qu'une seule commande. En bash, pour deux raisons, d'abord parce que tout le monde connaissait dans l'équipe, et ensuite parce qu'on s'appuie sur une bibliothèque maison qui permet de gérer les logs les paramètres, euh, les, euh, les requêtes sur une base qui euh, offre des fonctions d'une bibliothèque bash en fait. Tout ça est géré dans JIT et partagé avec KLM, ce qui fait qu'on a rigoureusement les, les mêmes installs. On embarque aussi euh, checkpostgres.pl sur lequel s'appuie euh, Centréon pour la supervision. Les pages en PHP affichent, se euh, permettent de, de visualiser la liste des instances, des versions, des serveurs, des VM, ce genre de grosses listes difficiles à voir euh, en ligne. Et on s'appuie aussi sur tous ces scripts pour automatiser les, les, le packaging des versions, euh, des outils. Et compiler sur Red 6, sur Red Hat 7, aller rechercher les, les exécutables, les, les, les packagés, etc. Parce que on gère les versions de 9.4 à 12. Alors une seule version, la dernière version mineure de chaque. Et donc à chaque nouvelle version, c'est bien d'avoir automatisé les choses. Les sauvegardes sont faites sur TSM et initiées par Job Scheduler qui va lancer sur chaque instance localement le backup vers TSM. Les backups complets se font par sauvegarde du file system, donc PG start backup, sauvegarde du file system, PG stop backup. Et les les walls se font par archivage du, du répertoire d'archive wall. Donc, euh, le job scheduler danse, lance une, un backup full par jour et un backup des walls toutes les 5 minutes. Les, les sauvegardes sont, sont vérifiées en boucle. On a donc une machine dédiée qui, s'appuyant sur le référentiel, va prendre la dernière sauvegarde de chaque instance et va restaurer, faire un select étoile de toutes les tables et mettre à jour le statut de tout ça dans le référentiel. Et tous les jours, il bon, y a un mail qui part avec l'état de toutes les sauvegardes et de, toutes les, de tous les checks. Pour l'administration, je l'ai dit, on s'appuie sur, sur PGAdmin 4. J'ai choisi l'image Docker. Qui est lancé sur la même machine euh, que la base, que l'instance même. Et euh, pareil pour Data Sentinel. C'est un bastion, c'est des machines sécurisées. Euh, c'est euh, voilà, des, des machines qui ont accès à toutes les autres. Donc euh, elles sont particulièrement choyées. Pour le référentiel, euh, donc notre CMDB est plein de tables qui sont dans un schéma qui n'est accessible que localement. Et pour accéder aux données, on passe par un autre schéma qui porte des fonctions qui sont ouvertes donc, à l'extérieur. La haute dispo, c'est VMware qui fait une réplication au niveau disque des données, qui va gérer les bascules des machines. D'un ESX ou d'un site à l'autre. Tout ça en toute transparence, bien sûr, puisque c'est lui qui gère aussi les autres. Le provisioning, donc c'est HPSA. Il s'appuie sur des scripts, c'est-à-dire les, les scripts standards dont j'ai parlé précédemment, ce qui nous permet d'être sûr que que l'instance a été créée par une demande du portail ou euh, sur une machine, on aura exactement le, la même instance et le même comportement. Ce portail HPSA est ouvert aux développeurs, à une population beaucoup plus large, évidemment est soumis à des contrôles des demandes et des validations des livraisons. Pour l'instant, on offre soit une VM dédiée avec une instance et pour les databases de l'application dedans, soit une database dans, dans une instance mutualisée. Les LCM mineurs sont gérés localement. C'est un script qui va installer la dernière version mineure de, du serveur, va changer éventuellement les références dans nos fichiers et redémarre la base. C'est un processus qui se passe bien, c'est transparent pour l'application. Là, on arrive à peu près à tenir. On a plus de problèmes sur les migrations majeures qu'on avait prévues par dump, en s'appuyant sur le fait que la majorité, la grande majorité de nos instances ne sont pas critiques, donc sont en horaire administratif. Et puis, on s'est aperçu que, en fait, l'horaire administratif ce n'était pas en en mistractique, il y avait des batchs, des mises à jour, des imports de données, des extractions, enfin, bref, on ne pouvait pas arrêter les bases comme ça finalement. On s'appuie donc sur un... on a mis au point une nouvelle procédure avec réplication, on s'appuie sur PG Logical pour, euh, pour les versions inférieures à 10, et on espère avoir une meilleure adhésion des applications comme ça. Pour l'immigration depuis Oracle, on a une machine dédiée avec Oracle to PG. C'est un process qui est maintenant bien bien maîtrisé. On connaît Oracle PG bien. La migration de la base de données pose plus vraiment de problèmes. On a plus de difficultés avec les applications. Qui, et ça. Je vais laisser Caroline en parler. Okay. Donc euh, bon, Bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, bah, euh, comme disait Patrick, euh, je ne suis pas du tout Ops, je suis dev. Euh, et donc Mon but, euh, c'est d'aider les projets à faire leur démigration. Euh, la gestion de la dette technique, aujourd'hui, a toujours fait partie euh, de, intégrante du développement informatique. Euh, ça, ça, Pardon. mon écran alors voilà. cela se décline sur plusieurs axes autant au niveau sécurité que niveau de euh, maintien en conditions opérationnelles euh, obtention de support euh, baisse, euh, baisse des coûts possibilité d'avoir accès aux, aux dernières évolutions technologiques aujourd'hui euh, Bon, je, vous, je vous enfonce une porte ouverte, l'évolution informatique s'accélère. Là où aujourd'hui on avait une version de Java qui, euh, qui était diffusée il y a quelques années, euh, toutes les une à deux années, depuis euh, 2017 avec l'arrivée de Java 9, on a des publications de Java tous les six mois. Et au final, c'est afin d'accélérer cette migration et d'aider l'ensemble des développeurs euh, de l'IT AFKLM que nous avons créé le projet LCM, et euh, au sein de, de l'entité dans laquelle je fais partie, euh, qui est l'entité support au développement du groupe AFKL. Pour définir notre roadmap, nous nous appuyons bah, sur les préconisations de, de l'équipe de Patrick pour tout ce qui est base de données et euh, de l'équipe Ops de, en général pour tout ce qui est serveur, euh, version de Java à utiliser. Euh, comme vous l'a expliqué Patrick, euh, une des volontés, euh, c'est de se séparer progressivement d'Oracle quand c'est possible. Et donc, nous avons intégré cette contrainte euh, depuis euh, 2017. De, donc, nous, dès qu'on a créé le projet LCM-GRM, on a intégré ces contraintes. En plus de celles de l'upgrade aussi de version de PostgreSQL, On n'oublie pas, pas aussi de, de faire les upgrades de, de PostgreSQL quand c'est possible. Euh, dans notre contexte de migration applicative, euh, seules les applications dites de criticité normale ont été prises en compte, comme l'expliquait Patrick, aujourd'hui on, on, on ne se concentre que sur ce type d'application. Euh, au fur et à mesure de nos migrations, nous avons été en, capables de définir cette arme de décision que vous avez à l'écran qui tient compte autant des, critères, des contraintes d'architecture projet que de l'existant applicatif, euh, de, de l'utilisation de JDBC natif ou de spécificités euh, du SGBD utilisé euh, par l'application euh, à l'instant T. En termes de retour d'expérience à proprement parler, euh, aujourd'hui 20% de notre parc n'est pas concerné par la migration Oracle 2PG, du fait de sa criticité, euh, notre parc représente aujourd'hui euh, plus de 1000 applications, dont les plus anciennes euh, existent. Alors, euh, euh, depuis plus de 20 ans, alors pas sous la forme euh, initiale, elles ont subi des évolutions, mais elles ont quand même une partie de leur, euh, du corps euh, de l'applicatif appli euh, qui, qui a 20 ans. Et, hmm, il faut garder en, en tête que notre priorité se situe sur les applications ayant la plus forte dette et donc qui sont rarement euh, dans les standards de développement d'aujourd'hui, tels que l'utilisation d'Hibernet, euh, qui nous a franchi des spécificités du. du du langage euh, propre à chaque SGBD. Parce que nous, on a vraiment rencontré des, des différences euh, de, au niveau objet entre euh, du SQL lié à Oracle ou du SQL lié à PostgreSQL. Donc voilà, aujourd'hui, on a euh, trois contraintes fortes qui, est lié, qui sont liées vraiment à l'âge à de nos applications pour les plus vieilles. Donc du SGBD natif, du JDBC natif, pardon, euh, et sans 1 à 5, ça vous donne à peu près une idée euh, du, de la complexité. Euh, Aujourd'hui, toutes les applis que nous on a migré ont un code de complexité inférieur ou égal à A3. On ne s'attaque pas au-dessus parce qu'on s'est rendu compte que déjà, rien qu'avec une note A3 sur une très ancienne application, ça nous, peut nous prendre jusqu'à euh, deux mois. Euh, c'est beaucoup trop. Pour un, on ne peut pas arrêter une application pendant deux mois euh, euh, au niveau métier. Euh, le métier ne l'accepte pas. Euh, lui, il veut une migration qui se fait. Euh, si, peut, si ça peut être fait en une semaine, euh, voilà, il, il serait preneur. Et le dernier point qui est complexe, euh, c'est aussi le volume des, des bases de données. Aujourd'hui, bah, ce sont des anciennes applications. Le ménage n'est pas, pas toujours fait. Euh, les purges n'ont pas, euh, pas toujours été mises en place. Euh, ça, j'ai des personnes dans l'équipe euh, tech euh, et aussi avec l'aide de, de l'équipe de Patrick qui essayent de mettre en place des, des scripts de purge uniquement pour alléger euh, une migration. En conclusion, euh, ben, la migration vers Postgres, c'est complexe à mettre en œuvre pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Et ça se reflète avec le, le petit graphique que je, que je vous ai mis. Euh, dans une année, alors on ne va pas prendre le cas de 2018 qui était, euh, on va dire, la vraie prise, même si c'est l'immigration au RAC2PG, on les a démarrées depuis 2016. Euh, c'est vraiment en 2018 qu'on a commencé à prendre le problème à bras-le-corps. Et on va éliminer l'année 2020, qui est quand même une année pour nous qui est très, très particulière. Euh, si on se concentre donc, sur une année nominale telle que l'année 2019, eh ben, nous avons en moyenne euh, migré euh, cinq applications d'Oracle euh, vers Postgre. Donc voilà, aujourd'hui, on n'en fait pas autant qu'on voudrait, mais on a des contraintes euh, de, de coût, de temps, et tout ça à cause des complexités de nos applications. Voilà, je te rends la parole Patrick. Donc voilà, donc quelques messages pour conclure et après on aura la, la partie questions. Euh, bon, pour, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Caroline, donc la difficulté qu'on qu a pour faire l'immigration, c'est d'embarquer les métiers sur une migration technique. Souvent, le passage, par exemple, d'un Oracle à un PostgreSQL n'apporte pas de valeur ajoutée euh, au métier. Du coup, ne met pas nécessairement les moyens en termes d'efforts de développement qui sont alors, essentiellement beaucoup de tests hein, euh, à réaliser lorsqu'on fait l'immigration. Voilà. Donc il nous faut beaucoup de moyens par rapport à notre parc applicatif. PostgreSQL, c'est une base reconnue par défaut chez nous et très appréciée. Clairement, notre retour d'expérience est très bon depuis des années. Bonne stabilité, quasiment pas d'incident. Et le niveau de performance est très bon. On veut aller plus loin et on veut avoir à gérer les applications critiques dans le futur. Les applications critiques, comme je le disais au début, c'est tout ce qui est autour de l'opération des vols, la sécurité de nos vols et la vente de nos billets. Clairement, il nous faut aujourd'hui encore plus de ressources et de compétences et d'expérience interne pour pouvoir euh, adresser le critique. Hein, où une heure d'arrêt euh, est clairement très vite visible en termes de coût hein, et d'impact sur le coût. Euh, donc, Pour l'instant, on, on écarte un peu le critique, mais on ne l'écarte pas définitivement. Notre retour d'expérience, c'est effectivement de se faire accompagner d'un support H24, pas parce que Dalibo nous a invités, que je le redis, c'est vraiment très important. On a un contexte opérationnel, même si on n'adresse que des applications normales et qu'on commence à faire du sensible, euh, nous sommes une compagnie aérienne nous vivons en H24 et donc on a besoin de ce support H24 et que nos compétences sur Postgre restent encore limitées par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé sur des oracles, hein, c'est clair, sur un, un logiciel comme Oracle où on avait beaucoup de monde euh, autre point très important pour nous, c'est l'outil de monitoring des performances. On, est, on opère des databases, le gros des incidents sur les databases sont principalement, et principalement liés à, à la performance SQL, à la performance de la base de données. Voilà. Et donc, on, Dès le début, on a reproduit avec Postgres ce que l'on avait sur un oracle, d'ailleurs d'avoir un outil du marché qui nous assure un très bon suivi de, de performance et qui nous permet... D'identifier a posteriori des, des causes potentielles de ralentissement de performance sur les applications. Voilà. On a beaucoup de projets par la suite, euh, du cloud évidemment, ça je ne vous le cache pas, euh, des transformations euh, de data center aussi, des transformations applicatives, des containers. Euh, bon, 2020, c'est particulier dans, dans le contexte aérien, pas que dans le contexte aérien, mais l'impact est majeur pour le contexte aérien. Nos moyens sont en énorme réduction hein, depuis, de, depuis le mois de mars. Euh, mais cela va donner lieu à des projets de transformation clairement qui vont nous obliger à rebondir et peut-être accélérer aussi euh, certaines transformations et pour ça on va se faire certainement aider de, de compagnies partenaires d'entreprises de, de, partenaires pour aller vers toutes ces transformations au sein d'Air France KLM et de notre IT Air France KLM voilà, euh, avant de passer la Main aux questions-réponses aux questions. Euh, je te à remercie donc Dalibo pour nous avoir fait donner la parole aujourd'hui euh, et donc la société de Stream qui organise l'événement euh, vidéo. C'est une première pour nous de parler dans le vide, c'est un peu particulier. J'espère que ça, ça s'est pas trop bien mal passé et vraiment merci parce que ça nous permet de nous changer un petit peu notre quotidien actuel qui est quand même pas mal orienté euh, budget, ou euh, identification de ressources à restreindre. Euh, et c'est vrai que bon, c'est pas simple dans, dans notre quotidien dans le transport aérien actuellement. Voilà. A tout de suite pour les questions-réponses. On va maintenant passer aux questions. Et prévu, euh, préalable, je te sais, vous remercier euh, pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant. Avec euh, des points de vue divers. Hein. Donc c'était euh, vraiment bien. Et pour les questions, donc, je vais commencer par... Euh... Par celle-ci. Euh, donc, votre objectif, c'est de réduire euh, l'empreinte d'Oracle dans, dans votre IT. Euh, Est-ce que vous avez réussi à le faire Est-ce que vous avez un objectif euh, à ce niveau euh... Je peux répondre. Euh, alors, oui, c'est un des objectifs avoués, c'est clair, de réduire l'empreinte d'Oracle. C'est difficile. Euh, on n'a pas de projet de phase-out d'Oracle chez nous, c'est clair. Pour deux raisons. Déjà, ça coûte très cher au côté développement d'embarquer de, de, euh, des centaines d'applications. Comme je disais, à un moment donné, c'est un peu vu comme de la tuyauterie, hein, le GBD relationnel pour le, pour le, le métier. L'autre aspect, c'est que nous avons beaucoup de ce qu'on appelle les codes chez nous, euh, donc les applications, les progiciels, hein, les solutions sur étagères. Donc là-dessus, euh, souvent, ce sont des solutions basées sur Oracle et sur lesquelles on n'a pas le choix du, du, du GBD, hein, l'implémentation. Et donc la difficulté, c'est d'estimer finalement, euh, est-ce qu'on a vraiment beaucoup réduit l'emprunt oracle ou pas Ce que l'on peut voir, c'est qu'on fait, on fait peu de croissance, euh, on fait quasiment plus. Euh, donc notre contrat de maintenance, il n'a pas, pas évolué depuis trois ans. Euh, donc ça, c'est un aspect positif. En parallèle, on n'a pas que Aura euh, 2PG, on a aussi l'adoption de solutions alternatives à Aura comme MongoDB, comme Redis, qui sont aussi des, des solutions qui, qui permettent parfois de, aussi d'alléger de, de, l'empreinte Oracle. Et donc, on n'a pas vraiment d'objectif actuel. Ça va peut-être arriver dans le cadre des projets de transformation qui arrivent. Hein, euh, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'objectif. On pense que globalement, on ne fait pas beaucoup de croissance avec Oracle et, euh, et que PostgreSQL, euh, qui de toute façon est une solution par défaut pour toutes les nouvelles applications, euh, nous, per nous permet d'y répondre. OK. Et vous parliez de, de la haute dispo et de la très haute disponibilité. Euh, quels sont vos... Quelle solution est-ce que vous envisagez pour mettre en place la très haute disponibilité euh, de vos applications critiques Stéphane, je te laisse répondre. Oui, alors, la très haute dispo, euh, on, on va la, la gérer avec euh, Kubernetes. On est en train de finaliser euh, en s'appuyant sur, le, sur le, les outils de Crunchy Data, sur le conseil d'Alibo. Et euh, euh, on s'appuiera là-dessus euh... maintenant, je ne sais pas trop quand, mais assez rapidement. On fera ça Donc euh, sur une solution patronie du classique. Finalement. Ok, Alors bien, on va terminer cette euh, phase de questions-réponses. Euh, encore merci pour votre... Euh présentation. Euh, désolé pour le retard au public, euh, on, la présentation suivante ça va être la présentation sur images et donc euh, je vous propose de la retrouver dans quelques instants.